Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà ce que j'ai reçu pour cette dame qui demande à parler à son mari. Bien qu'il y ait eu trois messages incompréhensibles. Voilà les premiers que j'ai pu comprendre. Donc la réponse est directement oui, hein, qu'il est bien présent. Que vous devez garder l'espoir. Que vous avez un esprit magnifique. Attendez, ce n'est pas tout. Vous avez reçu de beaux messages, je, je comprends aussi quand je demande qui est la voix de la dame que j'entends, enfin du, de la jeune fille, je comprends Christelle, mais c'est très très bas, d'autres mettez le casque, car si vous n'avez pas l'oreille prête, ce n'est pas évident à entendre, quand je demande s'il est bien, il me répond, je suis en haut, d'autres il est monté, je crois qu'il est monté. Il vous dit d'avoir du courage, bien sûr, et de garder l'espoir. Que Dieu veille sur vous. Merci. Bonne écoute. Je mets la bande telle que je l'ai enregistrée. C'est la troisième bande que j'enregistre, car les autres voix n'étaient pas très claires. Donc je le mets et quand j'entends un mot, je vous le dis. Enfin, une réponse correcte du moins. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci à tous. Bonjour M. Nenu. Avez-vous un message pour Magali, votre femme, s'il vous plaît? Ah, Merci vais ça laisser me dire, Bonjour Monsieur Nenou, avez-vous un message pour Magali, votre femme, s'il vous plaît <tries> Merci Mes anges, merci mes <tries> Bonjour Monsieur Nenu. Avez-vous un message pour Magali, votre femme, s'il vous plaît? <t 'en> merci mes anges, merci Midi.